Total. Nous ne sommes pas venus chez vous par hasard. Alors que l'augmentation des prix du carburant assassine le budget des ménages, Total fait partie de ces entreprises favorisées par le gouvernement néolibéral actuel. De ces entreprises qui ont profité de la crise pour s'enrichir et enrichir leurs actionnaires. De ces entreprises qui pratiquent l'optimisation fiscale pour échapper à l'impôt et nous dépouiller. De ces entreprises qui favorisent leurs profits au nom de nos vies. Total. Nous ne sommes pas venus chez vous par hasard. La crise sanitaire a déjà gravement impacté les plus faibles d'entre nous. Et c'est encore à nous de payer la relance par l'augmentation du coût de nos vies. Alors que l'évasion fiscale nous coûte un pognon de dingue. Ceux qui ont le, sont le plus à même de contribuer à l'impôt sont ceux qui y échappent en toute impunité. Total nous vole. Total compte 160 filiales dans les paradis fiscaux. En 2017, sans optimisation fiscale, Total aurait dû payer 30 fois plus d'impôts. En 2021, Total a été l'entreprise du 4,40 qui a distribué le plus de dividendes avec 7,6 milliards d'euros. Total nous ment. Totalement depuis 50 ans pour cacher l'impact de son activité sur notre environnement. Total est l'entreprise française la plus émettrice de gaz à effet de serre. Alors non, Total, nous ne sommes pas venus chez vous par hasard. Nos vies valent plus que vos profits.